VVC est une entreprise qui distribue, qui assure la maintenance ainsi que les vérifications périodiques sur les équipements pour les tests physiques sur les différentes matières, notamment le textile et le cuir. Depuis des années, nous réalisons des formations chez nos clients pour pouvoir mettre en place ces différents équipements. Aujourd'hui, sur notre site de Nacelle, nous avons ouvert la VVC Academy. Un test de cuir vous permet de déterminer si votre matière correspond à votre besoin ou tout simplement si vous suivez un cahier des charges précis. Cela va par exemple à un essai d'abrasion sur un martindale avec un équipement de type ball plate pour voir comment votre cuir se comporte lorsqu'il est soumis à une certaine déformation. Pour procéder à des essais sur des tests cuir, il faut d'abord déterminer la manière dont on va prélever les échantillons sur la peau. L'endroit où on va les prélever, la quantité en fonction du type d'essai. Ensuite, il faut conditionner ces échantillons pendant une durée à certaines conditions. 23 degrés, 50% d'humidité et 24 heures pour certains types d'essais. D'autres types d'essais vont demander d'autres types de conditionnement. À la fin de ces essais, certains essais, on a les résultats directement. Par exemple, on va réaliser un test de rupture. On va voir directement la rupture de la matière. On va voir directement si la matière est toquée ou k.o. Dans d'autres types d'essais, il faut réaliser des quotations derrière donc il faut se mettre dans des bonnes conditions avec par exemple une cabine de lumière pour avoir une bonne luminosité et ensuite pouvoir définir la dégradation de l'échantillon qui est observable. Cette formation chez VVC qui dure une journée va vous permettre que vous soyez tanneur, que vous soyez maroquinier, que vous travaillez dans le domaine du cuir ou que vous l'approchez, de pouvoir observer différents types de tests. Soit des tests sur des machines que vous possédez déjà, ou alors de découvrir des machines d'essai que vous ne possédez pas encore, et, que, et cela va permettre de savoir si ces machines correspondent vraiment à votre besoin.